Vous contribuez à l'évolution de nos sociétés. Que vous soyez ultra organisé, en train de mettre en place des solutions, pragmatiques, ou alors euh, en train de rêver à un monde meilleur et de proposer des alternatives, ou alors un peu les deux en même temps, ou alors des gens tellement en avance sur l'invention du monde de demain que bah, parfois ils sont en décalage pour aujourd'hui. Euh, nous, on aime ce que vous faites, on aime ce que vous êtes. À un tel point qu'on est allé vous filmer, on a réalisé une, un millier de vidéos sur toutes vos initiatives. Et ça nous a tellement inspiré qu'on a décidé de contribuer un maximum, comme vous, pour l'évolution de nos sociétés. Il y a un hic, c'est que bah, tout ça, ça va très lentement, ça va trop, trop lentement. lentement. Il y a près de 2000 milliards qui sont investis chaque année sur la technologie. Et quasiment rien sur ce que nous on fait. Si ne serait-ce que la moitié était investie sur euh, l'innovation sociétale, mais tout serait réglé, tout, tout avancerait à toute vitesse. Pour les porteurs de projets pour nous, ce serait génial de voir euh, nos rêves se réaliser de notre vivant, de les voir aboutis, euh, qu'on se sente entouré, qu'on se sente reconnu, et puis que ça va, y, ça va plus vite, que ce soit plus rapide, plus facile. Bon, on sait que ce n'est pas pour maintenant, mais chez si On Passe à l'acte, on y croit, on a envie d'agir maintenant. On a décidé de créer une communauté d'entraide, c'est une coopérative, qui garantit chaque année la réalisation de projets qui facilitent la vie d'un maximum de pionniers pour que nos projets aient l'impact qu'ils méritent. Venez rejoignez-nous Viens, venez, venez Venez, venez.